Salut tout On se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la guerre qui nous a opposé à BVN Templier, guerre que nous avons déclarée. BVN Templier, pour ceux qui verraient pas qui c'est, c'est la 9ème alliance actuellement. Ils ont pas mal moins de points de puissance que nous, mais le but c'était pas non plus de sortir un gros mur en attaquant Légion Divine ou je sais pas, Born to Kill par exemple, qui ont franchement plus de points de puissance. Euh, c'est surtout qu'on a des gros joueurs que eux n'ont pas. C'est la grosse différence, sinon c'est une alliance assez proche de nous, avec euh, bah, que des niveaux 70 d'ailleurs, quelques petits, des moyens, nous on a les gros en plus. On a décidé de déclarer la guerre un peu sur un coup de tête, puisqu'au début on était parti pour faire un top nomade, mais porn Kill nous a rattrapé à une vitesse incroyable avec un score un peu donc on a un peu abandonné l'idée du top 1 Et on a décidé d'organiser un raid sur une des autres alliances du top 10 Et finalement on a changé d'avis Et on s'est dit que peut-être une petite pierre ça valait la peine Des alliances top 10, il y en a pas des dizaines Donc le choix d'alliance était quand même assez restreint Et avec les copains de l'un, les copains de l'autre bah On a fini par tomber sur BVN, tant pis. Et puis l'objectif c'était pas de se faire rétamer en attaquant une alliance plus grosse que nous Et donc le samedi 21 mai, au soir, déclaration de la guerre de notre côté on a une dizaine de joueurs connectés on lance des attaques sur 1, 2, même certains 3 ou 4 adversaires à la fois, essentiellement aux plaines, la plupart du temps, sur château principal et avant-poste. On disposait de l'effet de surprise, en même temps ils avaient encore tous leurs soldats a priori, ça a donné une majorité de victoires, même si on a pris certains murs sur des joueurs qui arrivaient à amasser leurs soldats à certains endroits. La plupart du temps, c'est quand même passé en un full et même pas besoin de plusieurs, particulièrement sur les avant-postes qui étaient vraiment mal défendus, y compris. Pour des niveaux légendaires 950 et c'est surtout ça qui m'a surpris sur des avant postes ils avaient mais, vraiment très très peu de troupes autant que moi je pourrais avoir 4000 5000 soldats parfois ils avaient 10 000, 10 000 attaquants forcément ça, ça tient pas à ce moment là il y a une dizaine de petites attaques qui sont venues de la part de leur alliance de la part de deux joueurs histoire de dire mais bon ils se sont pris des sacrés murs à 10 attaques euh, on fait pas grand chose. La nuit est passée, le lendemain matin, j'ai rattaqué avec d'autres. J'ai attaqué au sable parce que j'étais proche de personne aux plaines. et j'ai attaqué des joueurs qui avaient pas beaucoup de soldats. A défaut d'en avoir moi-même beaucoup, j'ai choisi des cibles dans ma catégorie de niveau avec peu de production, sachant que dans ma catégorie de niveau, il y avait deux ou trois joueurs un peu costauds et les autres c'était des pas très costauds. En même temps, j'avais dizaines de cibles potentielles, j'ai choisi des proches au sable, idéalement sur lesquels je pouvais gagner des points d'honneur. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle pour eux, ils avaient surtout des bons baillis reliques partout partout. J'ai vu personne qui avait des mauvais baillis la journée avance avec pas mal d'attaques euh, clairsemées de notre côté, et puis arrive le moment où importante 17h là on a un peu moins rigolé quand même parce que il y avait trop de monde à défendre pour euh, arriver à défendre tout le monde donc on a commencé à dire on va lâcher les avant-postes soutenir les châteaux principaux il euh, y a des petits joueurs qui se sont fait bien avoir de mon côté j'ai gardé les RC, je me suis attaqué trois fois sur le château principal, donc, vous voyez des Frances victoires. pas trop une surprise. Euh, j'avais même ramené, j'avais peur de faire beaucoup de pertes, donc j'avais ramené des troupes des glaces. J'ai pas, pas eu de soutien de mon alliance, j'en ai pas réclamé non plus, mais euh, parce que parce que c'était. Ben, ça c'est un des, un des joueurs que j'avais attaqué. Euh, c'était des foules raisonnables donc je me suis dit que ça pouvait passer. Par contre à mon avis il a fait une erreur stratégique c'est qu'il a attaqué avec, avec le commandant euh, détection tardive en troisième et du coup je me suis aperçu tardivement qu'il y avait une troisième attaque mais c'était une toute petite alors que si jamais il l'avait utilisé en première attaque euh, là peut-être euh, je me serais aperçu un peu tard euh, de, de ce que ça pouvait donner. Bref, première bataille, il n'est pas passé sur le flanc. J'ai voulu la jouer super sécure, donc j'ai mis un seul flanc, bombe à la chauve vive euh, voilà. Et puis je me suis rendu compte que, bah, au-dessus de la quatrième vague, il arrêtait de mettre des engins. Et toutes ces attaques avaient la même tête, niveau engin. Donc je me suis dit, si ça se trouve, il y a moyen de le prendre sur les deux plans, par exemple. Donc deuxième défense j'ai minimisé mes pertes en le détruisant sur les deux plans et du coup il arrive avec un moins 30 <rire> euh, et probablement que son commandant était un peu moins bon même si jamais il avait 120-120 60 à cours et troisième bataille bon là il avait plus de vagues supplémentaires et il a pas débloqué la V5 c'est un peu dommage pour un genre de son niveau je trouve <rire> sachant qu'avec les nomades c'est assez facile à condition d'avoir les pasteurs qu'il faut pour monter la salle des légendes Bref, donc là je me suis dit, bon on va tenter un truc différent à l'avant, comme ça il n'y aura pas beaucoup de monde dans la cour. Ça a encore un peu minimisé les troupes, mais en même temps il n'y avait plus, plus beaucoup d'attaquants. Voilà, ça c'était pour mes défenses. Donc c'était le dimanche, on a profité pour relancer toute une série de batailles pour contrer le raid plus ou moins. Puis lundi est arrivé, là ça a commencé à être un peu plus mou dans les attaques des deux côtés. Bon on avait vidé à peu près tout leur, euh, leur château facile à vider donc qui contenait beaucoup d'off ou alors de joueurs pas très forts eux ils avaient probablement aussi vidé leur stock d'attaquants moi perso il me restait plus grand monde euh, j'ai quand même eu l'occasion de faire trois batailles qui se sont pas terriblement bien passées, la première c'était une attaque un peu sneaky parce que le type avait pas beaucoup, de, presque pas de défenseurs au sable mais il était un peu loin et donc du coup il a récupéré du monde, j'étais avec des porteurs de masse pour être super rapide mais ça me prenait quand même 13 minutes, visiblement il y a un allié qui a réussi à le soutenir, 17 mille soldats et c'était fini mes porteurs de masse, après j'ai tenté aussi une petite attaque sur un joueur qui avait été déjà amoché pas mal, en théorie ça passait mais il a aussi reçu du renfort, bien, bien joué pour lui, et troisième, l'urko, j'ai tenté de l'attaquer, je sais plus pour quelle raison, mais bref c'est pas passé non plus, à ce stade, les petits joueurs de notre alliance étaient quand même vachement fatigués, certains avaient reçu des, des grosses attaques de la part de, des ennemis, même si on n'est pas très nombreux les petits joueurs dans l'alliance. Les autres, les gros, ont continué à faire des attaques tout à fait raisonnables. Et puis lundi soir, l'armistice fut signé. Je pense que si on résume en quelques mots, ils se sont laissés surprendre le premier jour et ils ont subi majoritairement des pertes à cause de ça. Dans les jours qui suivent, certains de chez eux sont encore laissés surprendre en laissant beaucoup trop de d'offres dans les châteaux ou dans les avant-postes sans un certain mélange de défenseurs, sachant que c'est pas très très dur d'envoyer ces... ces troupes sur un type en pendant la nuit par exemple. Mais c'est quand même une alliance qui a du niveau en phase, donc ils en sont les plus gros s'en sont pas trop mal sortis. Certains des plus gros s'en sont quand même mal sortis suite à un nombre de foules impressionnant de notre part, ça se comprend. Même si jamais j'ai pas des stats exacts, je dirais à vue de nez que 70% de nos attaques sont passées, la plupart en une vague, et eux plutôt 30%, ce qui veut dire qu'on les a pas écrabouillés non plus, mais on dominait quand même. On arrive sur la fin, j'ai essayé d'être exhaustif dans ce qui s'est passé sur la guerre et le plus neutre possible, peut-être que... Mon, mon jugement est quand même un peu biaisé du fait que j'appartienne à une de ces deux alliances mais c'est quand même plus facile pour avoir des informations sur ce qui se passe. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à la partager sur euh, vos réseaux favoris, ça peut être Line par exemple. Si vous aimez les vidéos qui sont plus travaillées sur Google Game Empire, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires, ça me prend beaucoup plus de temps de tourner une vidéo, rajouter de la musique, faire du montage avec des photos, etc. etc. Et pour les plus fidèles, on se retrouve bientôt pour une une prochaine vidéo sur ma chaîne